La Chine reste un régime autoritaire, un ennemi de la démocratie à Taïwan ou à Hong Kong. La Chine demeure un rival systémique, un adversaire de l'unité des Européens. Ces dernières années, nous avons offert au Parti communiste chinois le contrôle de la quasi-totalité des chaînes d'approvisionnement. Il est temps de sortir de nos dépendances, produire plus et mieux en Europe, Garantir notre accès sûr et durable aux matières premières critiques, protéger nos infrastructures stratégiques. Il est temps d'assumer la défense de nos intérêts européens, lutter contre la coercition économique, contrôler l'impact des subventions étrangères chinoises. Notre arsenal législatif doit être utilisé et complété. Il est temps de concrétiser notre capacité à décider par nous mêmes. Donnons nous les moyens d'opposer à dix. Une stratégie démocratique qui soit réellement européenne, réellement crédible, réellement efficace.